Mon prochain objet n'est pas palpable. C'est le couloir aérien qui passe au-dessus de Lausanne. Et accessoirement au-dessus de mon jardin. Là. Alors, euh, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Il est parfait, ce couloir aérien. Ce qui est bien surtout, c'est que j'ai un enfant de 5 ans. Alors, euh, bon, on en a massacré des avions avec la DCA. Tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou. On en a envoyé des missiles sol-air, on en a tiré des bazookas. Bref, un couloir aérien, c'est l'activité permanente.